Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de propriété intellectuelle. Alors, plus précisément, on revient sur le concept de copyright on aborde rapidement les offres de collaboration on aborde ensuite tout ce qui est contrat avec les enseignants ou les formateurs, en tout cas les gens qui vont produire du contenu on aborde enfin le fait que vous pouvez payer des sites internet pour enrichir vos diapositives, vos contenus et on abordera les exceptions au copyright qui vous permettront de faire quand même quelque chose. Le cas d'application classique. Vous voulez intégrer des ressources externes. Imaginons que, euh, voilà, ça, ce soit les diapositives d'un collègue. Est-ce que j'ai le droit simplement de lui voler et de le mettre là, sur ma, sur ma vidéo que, je, que vous êtes en train de visionner sans avoir demandé quoi que ce soit auparavant La réponse est bien évidemment non. C'est le concept du copyright. Et en fait, il y a deux éléments. De l'instant où quelqu'un crée du contenu seul ou en groupe, ou en groupe ça va être les œuvres de collaboration, il va y avoir des droits associés à la propriété intellectuelle. les droits moraux les droits patrimoniaux donc les œuvres de collaboration c'est un peu la même chose en fin de compte que vous le créez euh, qu'il y ait une création individuelle ou en collective euh, les droits moraux la question droits et moraux et patrimoniaux vont se poser aussi donc là, euh, là ce qui est intéressant donc là je vous ai mis l'article du code de la propriété intellectuelle c'est le l 1132. et du coup ce qui va se passer quand vous faites en collaboration avec quelqu'un c'est que pour n'importe quelle décision importante vous aurez besoin de décision unanime et l'idée d'une œuvre de collaboration, si je caricature, c'est que n'importe qui peut bloquer tout le monde. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un, un, une vidéo pédagogique produite à deux ou à cinq, euh, si euh, quelqu'un des trois, il suffit qu'une personne détienne des droits euh, sur cette vidéo, des droits patrimoniaux en l'occurrence, et qui demande le retrait de la mise sur YouTube, elle, vous êtes contraint de respecter cette décision. Donc, ça, c'est euh, la, la, la question de l'œuvre de collaboration. Donc, pour revenir, qu'est-ce qui fait la différence entre les droits moraux et les droits patrimoniaux Donc, les droits moraux, si je caricature, c'est qui a fait l'œuvre Donc, ça ne peut pas s'acheter, ça ne peut pas se transférer. C'est-à-dire euh, que cette vidéo, euh, le contenu, c'est moi qui l'ai fait. Hein, même si on me paye un euh, million d'euros pour, euh, entre guillemets, euh, euh, faire une cession de droits, ce pas les droits moraux qui vont être touchés. Les droits moraux, ça va être l'auteur. Les droits moraux... À qui appartient l'œuvre C'est plutôt qui a le droit de générer des revenus. À partir du moment où vous vous posez ce genre de questions, là, en revanche, on est sur les droits patrimoniaux et c'est transférable. Euh, il faut savoir que le copyright, euh, ça s'applique pas à tout. Hein. C'est pas parce que je dis ah j'ai eu cette idée, si tu me, on en a discuté à l'oral, je l'ai jamais écrite nulle part, si tu me la reprends, euh, euh, tu violes la propriété intellectuelle. Eh bien non, il y a un certain nombre de procédures à respecter. C'est pour ça qu'on a inventé les brevets, hein, pour euh, qu'il y ait une formalisation de la propriété intellectuelle. Donc, l'ensemble des critères, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, si vous voulez savoir exactement si vous êtes dans le cas de la propriété intellectuelle ou non, euh, eh bien, allez regarder les critères pour qu'une idée tombe sous le coup. Maintenant, imaginons que vous êtes dans la situation où, euh, où vous êtes un ingénieur pédagogique ou à la tête d'un service, et vous voulez... Euh, Faire, enfin, développer des MOOCs. Là, par exemple, cette vidéo là, que je tourne, euh, imaginons qu'elle fasse partie d'un ensemble plus vaste où on est plusieurs enseignants. Euh, on est deux, trois enseignants et ça fait partie d'un ensemble cohérent. Imaginons maintenant que je refuse que mes vidéos soient euh, euh, utilisées dans cette formation parce qu'il n'y a pas eu de cession de droits patrimoniaux. Et là, je peux tout bloquer. C'est-à-dire que même si les collègues, eux, donnent leur autorisation, il faudra peut-être amputer la formation d'une euh, partie de mes vidéos, simplement parce qu'on ne m'aura pas fait signer de contrat de cession ces, de, de droit. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs qu'un MOOC, un enseignant où il n'y avait pas eu de formalisation correcte de la propriété intellectuelle, interrompt en plein milieu son cours, et euh, c'était un petit peu la honte pour l'université euh, qui, qui n'a pas eu d'autre choix que de respecter la propriété intellectuelle. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que souvent les enseignants à l'université sont propriétaires de leur contenu, et euh, en tout cas les enseignants-chercheurs, et du coup euh, même si on est payé salarié par une université ou une institution d'enseignement supérieur, on reste quand même propriétaire. Et du coup c'est extrêmement important, si vous ne voulez pas avoir d'accros de ce type, qui sont rares mais assez spectaculaires quand ils arrivent, de faire signer ces contrats de cession de droit. Euh, donc il peut y avoir une cession, donc ça pour le coup l'enseignant n'a plus les droits, il ne peut plus en faire ce qu'il veut, qu veut, ou une concession de droit, dans ce cas c'est plus, en général c'est plutôt vers ce deuxième type de contrat qu'on s'oriente, c'est-à-dire que dans le cas tout le monde a les droits, plus ou moins, je caricature, mais c'est l'idée que c'est pas parce que vous donnez les droits à l'université de continuer à diffuser et à faire ce qu'elle veut de vos ressources que vous les perdez vous-même. Donc ça, c'est plutôt la concession de droits. En tout cas, que ce soit cession ou concession, euh, on, peut, on peut toujours utiliser les ressources, on conserve les, les droits moraux, mais il faut toujours citer le nom. Même même s'il y a eu une concession de droits, il faut toujours citer la source, même si l'enseignant ou le formateur a signé. Alors maintenant, Savoir que euh, souvent dans un cours, on va pouvoir, euh, on va vouloir mettre des contenus. Donc là, j'ai cité le cas de vidéo de ressources externes. Il va y avoir aussi la question de l'enrichissement. Par exemple, si je veux mettre des images assez intéressantes pour illustrer mon cours, hein, je le fais assez régulièrement, euh, vous pouvez payer des services qui ont, eux, euh, l'élément de copyright. Et, de, et à travers l'abonnement, c'est un peu l'équivalent du contrat de session de droit avec l'enseignant. Vous allez sur Envato Elements pour avoir des vidéos, des. Des, euh, donc là ça va être payant, des vidéos, des, euh, des photos, des illustrations, vidéos Canva, je vous en donne quelques-uns, hein. J'ai euh, d'action dans aucune de ces entreprises, hein, je vous rassure, euh, et vous allez avoir du contenu comme ça, qui va être des petites vignettes, des photos, des choses comme ça, là je vous montre sur Canva, euh, et ça peut, pour des abonnements très bon marché, euh, changer un petit peu la dynamique et le caractère professionnel du contenu que vous faites. Euh, donc pour conclure, Premier élément, si vous voulez, en tout cas, tout est copyrighté dans l'ensemble, sauf exception. Et il y a peu d'éléments où vous pourrez échapper au copyright et à ces problématiques-là. Il y a une exception que vous devez connaître, c'est que quand vous voulez, vous voulez faire un embed de vidéo, c'est-à-dire quand vous voulez euh, mettre une vidéo sur YouTube, par exemple là, c'est une, une vieille vidéo de MOOC, j'utilisais cette diapositive d'ailleurs parce que c'est moi qui avais la propriété intellectuelle, euh, je peux cliquer pour l'embeder, hein. excusez-moi l'anglicisme, dans un contenu de course, c'est-à-dire sans télécharger ou recharger la vidéo. Donc un embed, hein, pour mémoire, c'est ce qu'on appelle aussi les codes iframe. Vous allez sur YouTube, vous, pouvez, vous allez cliquer sur partager et vous allez voir un code comme ça que vous mettrez dans une page HTML. Et bien quand vous faites ça, cet embed, vous pouvez échapper à la propriété intellectuelle. Pourquoi Parce que simplement, si la personne veut retirer de YouTube ou de tout autre service, hein, que YouTube, j'ai pris le plus connu, et bien elle pourra le faire et ça disparaîtra aussi de vos cours. Et donc là, quand vous faites ça, là vous n'avez pas besoin pas de, de demande à faire à la, à la personne concernée. L'exception pédagogique aussi, euh, si par exemple vous voulez utiliser le contenu dans une conférence euh, qui est ouverte à des étudiants, donc pas la formation d'adultes, vraiment au contexte enseignement supérieur recherche, vous pourrez le faire sans demander d'autorisation. De, à l'exception de ces deux cas-là, vous serez presque toujours contraint d'aller demander officiellement. Hein. Souvent, euh, pour les éditeurs, il y a même des formulaires dédiés. Hein. On n'envoie pas un mail à quelqu'un. Mais en tout cas, vous devrez prendre en considération euh, ces questions-là, sous peine, si vous l'ignorez, de vous attirer de petits soucis.